Qui se souvient de la mécanique de la clé violette ou irisée qui permet de s'enfuir par une trappe avant la fin de la partie, à plusieurs survivants et sans avoir réparé tous les moteurs Qui se souvient de ça C'était possible avant, ça dépendait bien sûr du nombre de survivants restants et également du nombre de moteurs réparés. On pouvait s'enfuir à plusieurs par la trappe et on pouvait s'enfuir de manière instantanée. Maintenant, ce système a été complètement nerf et maintenant, pour s'enfuir par la trappe, il faut impérativement être le dernier survivant et posséder bien sûr une clé violette ou une clé érisée. En plus de ça, il faut un timer, c'est à dire environ 2,5 secondes pour ouvrir la trappe. On ne peut plus accéder à la trappe et à cette sortie de manière instantanée et pendant une chase. Tout a changé là dessus. Dites moi ce que vous en pensez. En tout cas, à titre perso, je trouve que c'est dommage que c'est une mécanique maintenant devenue désuète, voire superficielle. On garde le système de la trappe, mais c'est vraiment au bonheur la chance. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il y a plusieurs dans la barre des tâches? Non, c'est ouf, ne Chapeau est vraiment superbe. C'est pratique pour les moteurs. Wow, wow, wow, wow. wow. Bon, je ne sais pas. Là, hein. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Dis-moi qu'il y a un petit totem là. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas de totem. Hein. Bon, voilà, mais c'est pas la bonne solution. Génial Quelle indécence Oh Ok, pas totem. Je vais pas arriver trop tôt. Mais non, mais il est pas sous une palette Aïe, aïe, aïe, aïe il est... Ah, il est là. Il est là Il des formations, hein. c'est génial ça Trop tard. Tout oh, oh mais merci Merci beaucoup Génial Génial Quelle dinguerie Et là bas il tombe bien sûr. Salut Altazion. Pas ah, totalement vu. NON Ouf La pauvre. <rire> La pauvre. Salut, Ethanie. Mais non, mais... Mais c'est quoi, c'est... Les gars, ils font ça avec genre un pouce sur chaque main, et rien d'autre, en fait. Comment on dit Karma en oh, raclette Je peux pas parler mal et en même temps il est devant. Permettez-moi du peu. Je peux pas faire tout ça en même temps, hein S'il vous plaît. PTB c'est exclusif facile, Absolument. Oh. Mais C'est absolument exclusif facile, hein, Steam, PTB. Oh, en attendant En attendant c'est qui le seul Le seul qui a fait un moteur. C'est moi. Aïe oh, aïe aïe aïe aïe. Ah, oh, c'est une dinguerie, hein, cette petite fromage à <rire> dedans je récolte, c'est pas gentil. Non, oh. non, non, non, non, non, mais non, mais non, il a... On bougeage là. Ben ouais. Qu'est-ce que je... Oh là, là, là. C'est le grumliou Dis-moi qu'il y a un totem quelque part dans la map. Dis-moi qu'il y a un totem quelque part dans la map. Dis-moi quelque part Quelque part oh. Oh yeah. Plus, mais elle gémit, t'as l'impression que c'est un orchestre philharmonique, hein Pourquoi il n'y a pas de totem Jure je, je, mais je ne trouve pas de totem. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de totem. Non non. Non non. Va réparer le moteur. Va travailler. Attends mais vous entendez ces bruits là On l'impression qu'elle nous fait une make-up Jackson. Oh C'est oh oh peut oh venir il peut venir là le venir là Le pauvre là Le Mon petit chapeau là Non. Oh, vous l'avez entendu, hein Vous l'avez entendu comme moi Le truc, c'est qu'il est aussi noir que mon chapeau. Et il l'a goled, hein Ouais, d'accord. pam, pam, pam, pam, la, la. la, la. Bah viabilité de paramètres. Quand même tu les modifies pas. Ah il est là-bas. Tu es par manière que tu gérais des des projets de son avec la spatialisation, avec brio. L'ingé son. C'est vraiment un métier. C'est totalement un métier. Absolument. Et, euh, en fait, je peux, euh, dire, euh, la... je peux évoquer la prouesse technique de faire, de monter les émissions de, de JDR euh, que sont celles de notre communauté. Euh, je peux, euh, on peut se toucher la nouille en mode Human Centipede à l'infini. Mais d'une, ça n'aura aucun sens. De deux, ça sera un peu présomptueux. Et de trois, ça ne voudra pas dire qu'on sera en train de travailler pendant ce temps-là. Et de quatre, euh, ça n'aura pas tant de sens que ça. Parce que, malgré qu'il évoque euh, le fait de connaître un peu plus la technique en se confrontant à la technique. Et c'est ainsi que tu vois la délicatesse qu'il faut ou l'attention qu'il faut porter à un projet technique en t'intéressant à quelque chose qui s'en rapproche. Et en effet, c'est complexe, c'est technique, c'est pointu, mais le dire... Euh... Ok, le répéter... Ça n'a pas forcément euh, du sens pour la simple raison que. Euh, ça voudrait pas dire que derrière. ce soit pertinent. Mais bon, en tout cas, c'est toujours. Euh, je le prends euh, comme un compliment du coup. Je fais ce gaffe là, je fais pas gauler par là. Aïe aïe aïe. C'est comme cela que sont sûrement en question, que l'on progresse dans les domaines n'aurait pas soupçonné, mais totalement, et puis non seulement tu sors, ok, il est décédé le joueur de DBD, non seulement tu sors de ta zone de confort, mais en plus de ça, tu sors de ta zone de confort dans des domaines qui sont même pas voisins de tes propres domaines, de ce que j'ai compris, c'est pas l'informatique euh, et qu'on sort, c'est pas trop euh, ta base en fait. Et c'est le genre de truc, as, as des éléments à prendre à l'infini. Et c'est très passionnant, mais c'est en même temps très, très chronophage. Ah le mec il a réussi à s'en sortir quoi. Le mec il a réussi à s'en sortir. Non Ok. Cette partie tendue là. Le mec il est balade hein. Ok. Fut-il à une époque La trappe était apparue. Eh bien merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Okay. J'ai entendu une robe se soulever. Ghostface est arrivé Oh j'ai pas de matou Aïe, aïe, aïe. <rire> <rire> <rire> <rire> Non, on fait pas ça. Et non. <rire> C'est pas vrai C'est quoi ça hop, hop, hop, allez non. Il va pas se lag. Si, il va slag lag. Quel enfer du putain Oh, je vais même pas avoir le temps de me mettre dans un... savoir Chili. Non non non non. Pourquoi j'ai mis ce clic? Pourquoi j'ai? Et qui s'appelle ça Euh, Chais ça. Vraiment, ouais, ouais c'est génial Malienne. Génial. Hein. Je crois que j'ai ma clé qui était là-bas. Allez, John, on y va. Allez, le Ok, ok, ok. Franchement, si je prends... ...il y a peu de chances que ça arrive. Hein. Soyons honnêtes. Mais si j'ai la trappe... C'est quand même euh, Dingo Allez. Ouais. pourquoi tu hurles allez salut